Le Passeur, un livre écrit par Stéphanie Coste, un petit livre de 128 pages, édité chez Gallimard. Stéphanie Coste a vécu jusqu'à son adolescence entre le Sénégal et Djibouti. Elle connaît bien l'Afrique et ses habitants. Son premier roman, Le Passeur, fait état du désespoir de ces Africains qui, poussés par la guerre et la faim, tentent d'arriver clandestinement en Europe au péril de leur vie et au prix d'énormes sacrifices Financiers, Ce sont les migrants. Sujet cruellement d'actualité. L'originalité du livre réside dans le fait qu'on qu rentre dans l'intimité du passeur. Ne sont pas, la parole n'est pas donnée aux migrants, mais aux passeurs. Seyoum, un homme apparemment incapable d'humanité, qui n'a que faire de la souffrance d'autrui et qui trempe dans des affaires louches, fait commerce de ses Africains il est passeur en Libye pour les candidats à l'espoir qui veulent traverser la Méditerranée et arriver à Lampedusa. Victime, lui aussi, de la dictature en Érythrée, il n'en est pas moins d'un cynisme à toute épreuve. Défoncé du matin au soir par le cat et l'alcool, trafiquant sans foi ni loi, il va cependant être rattrapé par son passé. Lors d'un dernier convoi, il y retrouve son amour de jeunesse, Madia, que le destin a porté loin de lui. Ce livre m'est mal à l'aise. Notre bonne conscience nous mène à mépriser celui qui profite de la détresse d'autrui sans aucun scrupule. Mais la frontière entre le bien et le mal n'est pas toujours aussi, aussi évidente qu'elle n'y qu le paraît. Peut-on justifier un tel comportement lorsque la vie nous a tant malmenés Si vraiment c'est la, ré la réalité pardon, de ce que vivent les migrants, Ceci pose un problème qui dépasse l'attitude des passeurs. Ont-ils des complices Des appuis L'enjeu est-il autre C'est un trafic pur et simple d'êtres humains qui commence dès leur départ de leur pays d'origine et pas simplement sur les côtes de la Libye. Alors oui, l'auteur nomme l'innommable, sans fioritures, bousculant ainsi nos petites vies, soulevant un peu ces œillères qui nous arrangent bien. Une écriture fracassante, dérangeante. Un livre court, mais qui ne laisse aucun répit. Un livre coup de poing. Toutes les choses vraiment atroces démarrent dans l'innocence. Et Ernest Hemingway. Bonne lecture.